Alexa, bonjour. C'est Lucas Brasier, j'espère que vous allez bien J'espère que vous avez aimé aussi cette petite intro Aujourd'hui première vidéo où on se retrouve tout simplement chez moi Je vais vous présenter comment je me suis organisé mon petit setup Que ce soit Youtube, Twitch, le matériel que j'utilise Quelques conseils que je pourrais vous donner, quelques anecdotes Des infos par rapport au tournage de McFly et Carito Enfin bref, c'est la petite vidéo de la rentrée, vous savez C'est la rentrée pour tout le monde et également pour moi Donc tout d'abord, vous avez l'entrée principale Là je vous ai mis un petit message pour ceux qui regardent la vidéo Abonne-toi et like Et je vous ai même mis une vieille photo Voilà, Cité de l'espace, Toulouse représente donc voilà, là c'était le petit instant dossier. On va rentrer, donc comme vous le voyez l'appartement, on va vite en faire le tour, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir au niveau des corps. Donc là, il y a les sponsors officiels, vous les connaissez maintenant. Euh, là, c'est le nombre qu'on est d'abonnés, on est, est 11100, donc je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Voilà, ça fait sûrement une très grosse contre-plongée, c'est pas grave. Donc derrière, vous avez un trophée YouTube que j'ai fait faire par une personne que je, je connaissais et je trouve qu'il rend super bien. Donc c'est pour ça que je voulais euh, vous le présenter. En dessous, vous avez euh, le petit guide du youtubeur étudiant, donc le premier livre que j'ai publié en maison d'édition. Euh, les youtubeurs parlent de la prépa scientifique, c'était le deuxième. Et McFly et Carlito, pourquoi ils doivent faire un feat avec Lucas Brasier, le livre que vous avez vu dans la vidéo. Et vous êtes beaucoup. Attendez, là il faut que je retourne la caméra, c'est important. Vous êtes énormément à me demander mais en fait il y a quoi dans ce livre comment tu l'as organisé qu'est ce que tu as pu bien mettre et tout donc pour répondre à cette question sachez que vous le verrez dans la vidéo avec Maclay et Carlito j'ai une idée sur comment vous le présenter à suivre, à faire à suivre, à faire à suivre. Je vous remets tout de suite la suite du décor. Donc là, comme vous l'avez vu, après, vous avez quatre livres bac en poche. C'est une collection de livres que j'ai sortis sur Amazon qui peuvent vous aider soit à trouver votre formation post-bac, euh, les vœux Parcoursup, le dossier Parcoursup ou également l'épreuve du Grand Oral. Quand je vais tourner, je serai sûrement comme ça. Donc, c'est pour ça que vous verrez un peu cet arbre avec les différents éléments que je vous ai mis. D'ailleurs, j'en ai oublié d'en présenter un, celui-là. Euh, c'est en gros une carte personnage que j'ai fait faire dans un jeu de société, donc voilà. Euh, vous le retrouverez dans le jeu de société reflets d'acide auquel j'ai contribué et du coup bah vous avez une carte personnage <rire> que vous pouvez jouer euh, ensuite bah, vous avez les différents posters que j'ai rajoutés derrière maintenant donc celui là c'est celui que j'ai dans le dos de mon pull actuellement et qui est aussi dans la dernière page de mon livre le petit guide du youtubeur étudiant et celui là c'est celui qui est sur le pull bleu que vous avez peut-être vu sur les TikTok ou sur certaines vidéos c'est le premier pull youtube que j'avais fait et maintenant je le réutilise un peu pour euh, jouer un personnage sur certains types de contenus. Pour le moment, c'est tout ce que je voulais vous montrer de ce côté-là. Maintenant, on va passer à la partie qui peut-être vous intéresse le plus au niveau du setup. C'est le PC. On se retrouve ici avec deux Elgato Keylight. Donc, c'est les lumières que vous voyez sur les côtés. D'ailleurs, je vais vous les allumer comme ça, vous allez voir. Ensuite, vous avez au niveau du micro un Blue Yeti. Euh, la caméra on est sur une Logitech C922. Euh, pour toutes les références, vous n'avez pas besoin de vous les noter parce que j'ai fait un lien dans la description qui s'appelle mon matériel Et vous pourrez trouver toutes les références de ce que j'utilise Donc vous voyez c'est un setup qui est double écran Comme vous le voyez il est un petit peu plus grand que des écrans classiques C'est pratique pour, euh, pour jouer, pour faire du montage vidéo parce que la timeline du coup est dans la longueur Vous avez le deuxième écran et je vous ai mis un lien vers la Newsfire. C'est un, un nouveau concept que je lance cette année en fait, c'est un mail que j'envoie chaque dimanche et c'est comme un peu une newsletter mais je l'ai la la Newsfire parce que euh, voilà, <rire> vous chercherez pourquoi. Il euh, y a des anecdotes de tournage que je vais vous révéler euh, toutes les semaines euh, des conseils pour réussir à gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux Parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup et que je reçois souvent dans, dans mes DM, qui est « Lucas, bah, comment tu fais pour vivre actuellement de la création de contenu si tu as que, entre parenthèses, 10 ou 11 000 abonnés sur YouTube et 16 000 sur TikTok ?» Donc ça, j'y réponds un petit peu dans ces mails-là. Et aussi, vous pouvez participer à de futurs gros projets. Il y a des gros projets où je vais avoir besoin de gens, que ce soit à distance ou parfois physiquement sur Toulouse. Et si jamais vous voulez vous inscrire, vous pouvez, et parfois je pourrais passer des annonces en mode voilà, pour tel tournage j'ai besoin de 5 personnes en vidéo, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds Et si jamais vous êtes partant pour participer, vous répondrez au mail et on pourra comme ça s'organiser le tournage. Au niveau de la configuration du PC, les trois infos dont je me souviens c'est qu'il y a un i5 qui est très très bon, 8Go de RAM et 3060 au niveau de la carte graphique. Voilà, désolé pour ceux que j'ai perdu, j'arrête tout de suite avec la parenthèse technique. Euh, concernant ce qui va se passer cette année, bah, comme vous l'avez vu, il y aura une vidéo verticale par jour, une vidéo format long comme je suis en train de faire actuellement par semaine, et ensuite il y aura des lives également sur Twitch Donc sur Twitch n'hésitez pas à vous abonner Le Twitch est tout nouveau, je l'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça Et vous aurez euh, toutes les informations dans la description Pour retrouver le lien Sur le Twitch il y aura deux types de contenu C'est à dire qu'en journée je pourrais peut-être faire des lives de temps en temps Où je fais du montage vidéo, où je discute avec vous Où je suis en train de faire quelque chose un peu en mode session de travail Vous savez quand, quand vous êtes en train de travailler Et quelqu'un qui travaille à côté J'ai plus les... Ah oui les study with me voilà Le soir ce sera peut-être plus souvent des lives Avec un aspect un peu plus gaming, jeux vidéo etc Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse bah, Je vous invite tout simplement à à venir me suivre sur Twitch. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse pas, il bah, n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de, de venir suivre cette partie-là. Mais voilà, j'ai envie de proposer un peu un aspect euh, YouTube où je vais faire euh, bah, des vidéos un peu plus euh, classiques sur ce que vous pouvez avoir l'habitude de voir sur la plateforme et utiliser la plateforme de Twitch pour tout ce qui va être un peu plus jeu vidéo. Il y a d'ailleurs un TikTok que j'ai créé de ce compte euh, Twitch, que vous pouvez retrouver dans la description du Twitch, qui a déjà passé la barre des 100 abonnés en deux semaines et euh, des 100 000 vues aussi également, donc... Euh, TikTok c'est vraiment fumé de façon comme plateforme. Vous pouvez avoir des stats de fou assez rapidement. J'ai failli oublier McFly et Carlito, où c'est qu'on en est. Les seules infos que je peux vous communiquer pour le moment, parce que je ne sais pas ce que si j'aurai le droit de communiquer ou pas. Donc c'est juste que c'est en bonne voie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. En attendant, j'espère que ce petit vidéo un peu room tour, ça me rappelait celui de Sardoche, pour ceux qui ont la référence, 7 mètres carrés pour niquer le Twitch game. Je crois qu'il avait fait. Bah nous on va faire 24 mètres carrés pour niquer le game tout simplement. On va faire YouTube, TikTok, Instagram et Twitch. Ça fait un peu beaucoup, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Je vais vous retrouver euh, ce soir. Les lives, je les fais tous les dimanches soirs à 20h au minimum, et également en semaine de temps en temps. Pour ceux qui restaient jusqu'au bout, vous allez avoir l'info peut-être la plus importante. Les vidéos longues sur ma chaîne YouTube seront tous les dimanches à 11h désormais. Et pourquoi Tout simplement parce que à 11h, c'est l'heure de la... <rire> Ouais, bon, je sais pas comment ça rendra au montage, mais je me suis tapé un petit kiff. Enfin, bref, tous les dimanches à 11h, vous aurez une nouvelle vidéo. Donc, comme ça, vous pouvez regarder la vidéo de McFly et Carlito et enchaîner avec celle de ma chaîne. Voilà, ça vous fait un bon planning du dimanche matin chill. En attendant, j'espère que tout va bien pour vous, que votre rentrée se passe bien. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire comment se passe votre rentrée, si vous avez des questions que pas, euh, auxquelles j'ai pas répondu. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo longue et tous les jours à 17h pour une vidéo format court. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et surtout, le plus important, vous le savez ce que je veux dire, vous le savez, vous le savez. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier.